pour le premier décan, juste un passage éclair de Vénus, parce qu'elle était déjà la semaine dernière, donc là elle est sur la fin de, de son passage en gémeaux, dans le premier décan des, des gémeaux, et elle vous envoie quelques influx jusqu'à lundi. Euh, C'est pas forcément, euh, comment dire, extrêmement marquant comme configuration, je ne crois pas, certains d'ailleurs passeront euh, totalement euh, zapperont hein, cette, euh, cette étape de Vénus euh, qui sera bien plus agréable quand elle sera en Cancer. Mais donc euh, là en Gémeaux, alors euh, je sais pas, vous, vous aurez euh, peut-être une libido un petit peu plus euh, exigeante, c'est possible. Bon déjà le Scorpion, on le sait, une libido assez forte, mais euh, là avec Vénus qui se trouve dans un secteur hein, euh, euh, qui est apparenté au Scorpion, eh bien ça peut accentuer hein, le côté euh, fantasme, quelqu'un hein, peut vous faire euh, fantasmer très fort, mais euh, ça va pas durer, ce n'est pas... Où à moins que ce soit votre partenaire habituel, auquel cas euh, tant mieux! Hein, ben ça veut dire que votre couple marche bien, quand la sexualité va, tout va! Deuxième <musique> Deuxième décan, un bon aspect de mercure qui occupe le, le cancer, et qui s'oppose à Saturne, mais Saturne est en bon aspect avec vous aussi depuis le Capricorne. Donc euh, ce qui est un frein pour les autres ne le sera pas du tout pour vous. Hein. Mercure au contraire va vous donner des idées, la capacité à les exprimer ou à exprimer des opinions hein, euh, qui vous tiennent à cœur. Et euh, bon c'est vrai que c'est une c'est pas souvent que vous, le scorpion, euh, vous affirmez des choses. Hein? Vous n'êtes pas dans l'affirmation, vous êtes euh, toujours dans la sensibilité, dans la réceptivité, vous attendez de, de comprendre, de capter euh, finalement euh, ce que pense l'autre ou c'est son état d'esprit. Mais là, vous serez plutôt du genre à, à être affirmatif, et euh, ça peut jouer en votre faveur euh, dans le domaine des, des négociations par exemple, ou euh, euh, si vous avez quelque chose à apprendre euh, à quelqu'un, ou euh, si vous-même apprenez quelque chose, euh, cette configuration va vous y aider, parce que d'abord vous aurez une mémoire absolument formidable, et ensuite, bah, n'oublions pas euh, que c'est la période du bac et peut-être que certains d'entre vous, euh, à la faveur de, de, de cette configuration, eh bien euh, pourront briller euh, lors d'un examen, que ce soit le bac euh, ou autre chose. Troisième décan, c'est votre planète Mars qui est en cause cette semaine. Mais c'est pareil, elle est en cancer, elle aussi elle est bien placée euh, euh, dans un secteur, euh, euh, comment dire, d'expansion. De, Alors votre volonté et votre détermination seront certainement beaucoup plus fortes que d'habitude. Euh, Mars étant euh, euh, opposé à Saturne, qui elle-même est en bon aspect avec vous, tout ça nous donne un peu une idée, euh, une impression de, de grande persévérance, de, de, de volonté de, de réussir, d'atteindre vos objectifs et c'est pareil, vous pouvez aussi passer un examen parce que euh, le, le, le secteur cancer peut correspondre pour vous aux examens, aux, aux, aux jugements qu'on peut avoir sur vous. Alors peut-être que vous attendez aussi le résultat d'un jugement, d'un procès, de quelque chose de ce genre, et que bah, vous êtes extrêmement déterminé à gagner, même si là ça dépend pas de vous le résultat, et euh, si vous ne gagnez pas, à repartir sur un nouveau euh, procès, sur une nouvelle euh, requête. Hein. Donc euh, non mais la, la configuration vous est euh, plutôt favorable. Hein. Mardi et mercredi, avec la lune en capricorne, vous serez plutôt bien servis! Hein? Euh, on, on va dire que vous aurez l'occasion peut-être euh, euh, de, de voir du, du monde, de... je sais pas, peut-être de faire quelque chose avec des voisins ou des frères et sœurs, il y aura un côté euh, complice, sympathique, ambiance un peu décontractée, mais bon, comme d'habitude, hein, vous n'allez pas vous lâcher complètement, hein. vous resterez sur la réserve, parce que n'oublions pas que la lune du Capricorne elle est très réservée. Donc vous resterez sur la réserve, mais il n'empêche qu'autour de vous il y aura cette ambiance et que ben vous y participerez par moment, pas tout le temps, mais vous y participerez quand même.